En ces périodes de fête, nous nous remémorons la naissance de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, qui est notre sauveur. Il s'est crucifié à la croix pour nous sauver. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il est écrit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu t'aime tellement, il veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous ouvre-lui seulement ton cœur et laisse-toi inonder de sa présence. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Lorsqu'on accepte Jésus, notre nom est inscrit dans le livre de la vie et personne ne peut l'effacer. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen.